Merci, comment vas-tu? Bonjour Fabio, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Alors, je suis très heureux de te voir ici avec moi. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comment, comment Scrum est entré dans ta vie professionnelle? c'est une très bonne question. <rire> euh, donc, j'ai découvert Scrum il y a à peu près, euh, on va dire, 5-6 ans maintenant. À l'époque, euh, encore développeur. Donc, dans une autre société, pareil, des spéciaux chez MicroSimage. Donc, je suis resté euh, là-bas 5 ans à peu près. Et sur la fin je suis devenu responsable du logiciel euh, et en fait en prenant le, le poste j'ai voulu insérer une certaine dynamique euh, un peu plus agile et donc je me suis tourné naturellement vers Scrum, euh, pas forcément euh, pour adopter euh, le Scrum à 100% mais au moins extraire les, les, les idées et appliquer certaines mécaniques qui nous permettraient d'être plus efficaces en fait. Mm -hmm. Et ensuite, donc à la fin, euh, c'était l'année dernière il me semble, euh, oui. mm -hmm. donc, on a fait une formation euh, Product Owner euh, donc avec, avec toi Audio. Mm -hmm. euh, et ça a été une, une révélation parce que ça a permis de mettre des mots mm -hmm. sur des notions qui étaient un petit peu euh, on va dire floues, qui étaient perçues mais pas assimilées à 100%. Okay. Et en quoi la formation t'a aidé à, à mieux comprendre et appliquer Scrum je pense que le, le point euh, vraiment le plus important, c'est de comprendre l'univers, la complexité et les différents leviers qui opèrent tous ensemble mm -hmm. en orchestre dans mm -hmm. une société. Euh, parce que selon euh, le poste initial, tu vas avoir une certaine approche, une certaine vue, qui va être un peu isolé sans avoir la vue à 360. Mm -hmm. Euh, et là en fait justement la formation a permis de mettre un mot sur chaque euh, pivot critique si je peux mm -hmm. dire et ça permet aussi et je pense qu'en fait tout le monde à son niveau a une vision différente, une lecture différente ouais. que tu sois développeur ou que tu sois un peu plus responsable que tu sois dans la direction mm -hmm. et donc moi ce que ça m'a permis de comprendre euh, c'est justement aussi de, de voir les erreurs que j'ai pu faire mm -hmm. en mettant en place des euh, premières briques de scrum oui. sans avoir eu d'approche de, euh, avec des professionnels okay. Donc euh, le fait de décortiquer euh, par des expériences mm -hmm. euh, réelles parce oui. que c'était ça le, le gros point fort de la formation c'était partir de, de, de faits concrets d'expériences avec la boîte avec les tablettes micros et de faire un mélange des perspectives de mm -hmm. chacun, et toi ton rôle c'était justement d'avoir une écoute active et mm -hmm. d'orienter le débat, euh, les idées que tu voulais exprimer en fonction de notre ressenti. La formation elle conforte dans l'idée qu'il euh, faut être confort, confortable dans le chaos, oui. confortable dans l'incertitude ouais. liée ouais. à notre secteur d'innovation, ouais. En fait, juste le formaliser, mmh. c'est hyper important, oui. parce que on a l'impression d'être un peu des fois seul dans une bataille, et on ouais. se dit, euh, euh, ouais, j'avais pas pris ça comme ça, mais quand même, j'avais tout fait pour que ce soit comme ça. Donc, on, on a tendance un peu aussi à se remettre qu en question. Oui. Mais dès qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est naturel, c'est le cycle normal, on se dit. Mmh. Bah, en fait, je fais partie d'un. La... C'est pas moi, donc. Voilà. Euh... Ça peut. Oui, ça, pas oui, de oui, ça peut. Bien, est... bien sûr. On comprend mieux le, le, le, le chemin, le terrain dans lequel on se situe, mm. puisqu'on évolue. Est-ce que tu as des exemples concrets à, à, nous, à nous partager hein sur qu ce que Scrum t'a apporté au quotidien, euh, peut-être avant, après formation euh... voilà, Ce que Scrum apporte, c'est qu'en ayant un backlog bien trié, bien <rire> pensé au préalable, mm -hmm. Après effectivement c'est en fonction des capacités de chacun et de ce que les, les développeurs euh, estiment ce qui peut être possible de faire. Mmh. Donc déjà premièrement c'est faire en méthode pull plus que push. Mmh. Donc ça veut dire préparer en amont euh, le backlog et mmh. récolter les, les, les besoins clients. De Deuxième point super important c'est du coup la planification euh, de screen planning. Oui. Avant on n'avait pas de rituel pour ça. Ouais. C'était un peu, voilà, on se réunissait et puis on partait euh, directement bien en tête. Là, non, on prend le temps. Ouais. Euh, euh, on prend le temps justement de réfléchir par rapport au, au, au backlog. Et donc, est-ce que tu as des livres à, à conseiller aux personnes qui nous écoutent euh, que, que, que, Comment tu t'informes Comment tu comment apprends toujours mieux Scrum Alors, c'est une bonne question. Euh, je m'inspire beaucoup de. Euh, je regarde beaucoup de posts que tu, que tu fais sur Linkedin <rire> là il, il y a à chaque fois des idées super intéressantes Après en tant que tel, de livres, je, je vais être transparent, j'en ai pas lu depuis la formation euh, purement Scrum Donc comment tu t'améliores comment, euh, comment tu fais euh, Donc j'ai mis pas mal de ressources euh, sur le net euh, sur Scrum Et okay. en fait je fais, on fait des tests, pas que ouais. moi hein, mais aussi l'équipe actuelle et ouais. passée on essaye, voilà. on expérimente, voilà. ouais. on se fait des inspections ensemble, des ouais. rétrospectives, ouais. pour voir qu'est-ce voilà, qu qui a marché, ouais. qu'est-ce qui marche moins bien, comment on peut l'améliorer, c'est quoi les idées, on a là-dessus, c'est parti. Donc c'est euh, un essai perpétuel et en fonction de, bah, du caractère de chacun, des expériences de chacun, euh, et aussi des, des, des objectifs professionnels, bah on va adapter le l'écosystème en fait okay. et, et, et justement la, la formation en fait elle est à pic euh, lorsqu'on l'a fait parce que j'avais pu expérimenter de mon côté bah, les différentes briques mm. et en fait le fait de, de, de, de, de le faire mm. déjà euh, les circuits neuronaux sont plus sollicités que si tu apprenais euh, de la pure théorie mm. donc tu as un parallèle qui est fait directement dans ton esprit mm. et c'est d'autant plus efficace le fait d'avoir fait un petit peu avant avoir la vie de professionnels basés sur l'expérience aussi euh, le plus relate. Euh, Donc ça permet vraiment davantage de, de se perfectionner, de voir quel est l'intérêt. Ça c'est hyper important parce que si on bah oui. si ne on, euh, on détermine pas l'intérêt tout de suite, bah ça peut, il y a pas mal de notions qui, qui peuvent euh, passer à côté. Moi ce que j'avais beaucoup apprécié et j'en ai noté vraiment beaucoup lors de la formation oui. c'est plein, plein de... Insights, enfin euh, de, de tips à l'oral que tu disais, mm. sur le multitasking, que mm. le cerveau humain n'est pas fait pour faire du parallèle, etc. en fait c'est des choses évidentes mais plein plein, euh, mis bout à bout, mis bout à bout, oui. euh, en fait ça devient une bible, oui. ça peut devenir une bible de, de, de, de mindset mm. au sein de Scrum. Mm. Et donc euh, est-ce que tu aurais un conseil au vu de ton expérience pour les personnes qui souhaitent découvrir ou pratiquer Scrum c'est déjà être familier avec son, son environnement de travail, euh, de comprendre euh, les différentes dynamiques, de se situer en fait, euh, sa, de comprendre sa dimension déjà, son rôle et ensuite c'est de tester en, en collégial, en, même si c'est pas parfait, mm -hmm. c est, c est, le plus important c'est d'avoir des, des brouillons mm -hmm. qu'on qu affine au fur et à mesure et de commencer ce cycle là en, en justement en analysant, s'auto-analysant, en disant bon, bah, ça c'est pas mal, effectivement on n'avait pas ça avant. Et c'est tester, tester. Et à un moment, je pense que c'est le plus formateur, c'est justement de, de prendre contact avec un professionnel, d'avoir un, une perspective sur la théorie un peu, mm -hmm. mais surtout l'appliquer par rapport à, aux expériences précédentes. Mm -hmm. Et avoir un retour très formateur bah, de, de la personne en charge de la formation. En fonction de ça, juger le delta ouais. de la direction mmh. et, euh, et voir si euh, bah, ça fait sens et, euh, et puis poursuivre ou pas. Bah écoute, euh, je crois qu'on est vers la fin, hein, mais euh, je sais pas si as envie de rajouter quelque chose euh, comme ça. Pour moi ça a été une révélation vraiment cette mmh. formation parce que bah, on fait son propre chemin euh, forcément avec l'expérience, hein, comme chacun, mais vraiment avoir des notions très précises sur des notions très complexes mmh c'est hyper important pour réussir à naviguer en fait ouais. faire par l'exemple mm -hmm. euh, et faire en, en, parce que lors de la formation il y avait des, des, des salles des break rooms, ouais. où on parlait des idées oui. c'était très short pour justement extraire mm -hmm. l'essentiel des informations ça c'est une super idée mm -hmm. ensuite on recoupait et en fonction bah, des expériences toi tu nous donnais un, un, un retour à la carte si je peux dire vraiment mm -hmm. hyper euh, euh, qui correspondait vraiment à nos, nos, nos, nos, bah, notre métier en fait, et ça, en fait, ça une formation m'a fait gagner plusieurs années sur la compréhension ah du, oui. du, du framework, je pense. Okay. parce que lire c'est bien, mm -hmm. mais échanger, avoir justement posé énormément de questions sur euh, bah, des incertitudes, mm -hmm. des, euh, des idées qu'on a eues et qu'on n'a pas forcément caractérisé, concrétisé pardon. Là, sur euh, Google, on va, va peut-être trouver, oui, oui. mais ça ne va pas être aussi pertinent, voilà. donc c'est la pertinence par rapport au, au feedback euh, et aux expériences de chacun, donc okay. ça c'est, euh, je recommande vivement pour, pour cette expérience Ok, top bah, Alexis, merci beaucoup. Et de rien. Et bah, à bientôt. Et j'arrêtez moi. <rire> à bientôt.